E... C'est <���verständ> trop dur et c'est pas beau Demander la charité c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire Ça me fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, Ça me fait si mal, si mal, si mal, ça me fait Approche, approche. Je veux te dire mon opinion. Yes. Ouais, tu dis que les animaux sont pires que les êtres humains. Et tu sais quoi? Certains êtres humains sont pires que des animaux. Pourtant, ce ne sont pas des animaux. Qu'est-ce qui est vraiment si animal en toi ou en lui? Cette pauvre bête souffrira sans cesse. Et toi? Qui es-tu pour décider qui, qui doit souffrir, souffrir Dis-moi Et nous Et les, les êtres humains tu sais quoi des fois Même souvent, quoi, même, souvent même, même toujours, je sais pas, pas on, on est pire, pire que les animaux <rire> Ouais t'as toujours envie de se marrer mon gars Accroche. Et Ouais, ouais écoute, écoute ça. ça, mon nom d'artiste tu sais es quoi, tu connais pas Eh ben je te le, le dis à toi, à Ouais je parle à toi. je parle à toi, mon nom d'artiste c'est Philippe Phil. Raggeman, ouais, ouais c'est moi man. Ouais, c'est ouais, moi, ouais, ouais c'est moi. moi, le petit le gars, gars qui vient d'ici-bas. Eh ben, bah tu sais quoi, quoi? Le, reggae, le reggae raga, le reggae, le roots, le reggae qu'on tout ce qui est beau, bon. yeah. Bon. Ouh là là là là, c'est ça, ça c'est ça, ça qui fait plaisir quelque part. Ouais, ça, c ça vient d'ici-bas, tu sais quoi, ça vient du fond des tripes, aïe. Reggae Merci